Bonsoir à tous, c'est Bichard et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une game de loup-garou IHC. Pour une fois, la vidéo ne sort pas un samedi à 14h, mais bien vendredi à 17h. On s'est mis d'accord avec Lib qui sort aussi son point de vue pour la sortir aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller voir son point de vue, ça peut être intéressant. C'était une game no stream, donc ça veut dire que vous n'avez jamais vu la game avant. En tout cas, quand on peut stream, je le fais tout le temps. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne Twitch et à activer les notifications dessus pour savoir quand je stream. Bon, trêve de plaisanterie, on est parti pour la game. Allo ouais, êtes... salut. Salut, salut. Salut, ouais, ouais, salut. Salut, salut. Ouais, ça... salut. ouais, salut, salut, salut. Ouais, ouais ça... salut, ouais, salut. Ah merde, j'ai mon mode de coordonnées par contre, ça c'est bête. Ouais, salut, bonsoir, comment vous allez Yes, le feu. Moi j'ai un Parce que si t'avais réussi à faire croire que c'était pas toi et le LGV, euh, j'étais mort. C'était sur l'occasion. J'ai eu un pas dire de jouer là, j'ai Salut, Stan, salut, Neko. Donne-moi de, de, de, de, oui, de la canne s'il te Oui, donne la canne. Okay. Encore. C'est quoi vos coups Plus que, que ça, ça, Bichard. Bichard. Non, c'est moi. Bon, euh, je suis en un... moins de... <rire> zone, Bichard, plus que cette... ça. J'en ai 6 <rire> là. Bichard. Ah <rire> Allons directement au moment qui vous intéresse. Un de chamber, oui. je, vais, je vais être obligé de rigoler en vocal. c'est chiant attends, si je attends, me déroule, Attends, ça comme ça, je vais me mute. en vocal. Moi je vais pire. La vie de ma vie, je vais me mute. dans tous les cas, gros bon. Vous savez ce qui va se passer, c'est que moi je vais être sœur avec l'un d'entre vous, c'est sûr, ah, 100% ah, ah, en ouais, En fait, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir un Enfin, en un. Je vais rigoler pour rien, sauf si je suis un peu villageois, je vais juste pas rigoler en fait Attention Attention Moi je me mute hein Ah hein, ah Ah, le gossard. Il est trop bien, ce, <rire> jeu. Est trop bien ce, ce jeu Il est trop bien ce jeu Pourquoi pourquoi Ce jeu il est trop bien Tout d'abord, au vu de la réaction de Nanox et de Juno, je pense qu'ils ont un rôle différent de d'habitude. Certainement un rôle comme sœur ou voleur. Pour ma part, je suis donc loup-garou. Mon but est donc, comme vous le savez, de tuer le village. Mais ce n'est pas tout. Et pourquoi j'ai ça Vraiment... Y'a pas de la blague des roues. ça rôle, sert à quoi la boussole, du coup <rire> Ah, aucun effort. Ah merde le oh Cupidon oui. ou c'est le couple aléatoire oui, C'est Cupidon. Cupidon. Euh, Cupidon, ouais. Et comme vous l'avez vu, je suis en couple avec Lib. Et d'ailleurs, en parlant du loup, j'ai l'impression qu'il est à côté de moi. Il va falloir que je trouve un moyen et un prétexte de partir du vocal. Et comme vous vous en doutez, j'ai toujours de bonnes excuses. C'est quand, de la quand, de la quand Max, le, le couple le, le timer Non mais il y a le Cupidon, donc euh, c'est genre 5 minutes. Ah ok. Oui, Toute la populace dans Minecraft, c'est trop chiant. Vous <rire> savez quoi yeah. T'as vu comment il s'est suicidé Gat je, je, je vais mettre de la musique. Je vous l'avais dit, j'ai toujours de bonnes excuses. Non mais il me fallait bien un prétexte pour partir du vocal hein. Me jugez pas j'étais déjà en stress. T'es au-dessus Non je suis en dessous moi. Nanox il a rigolé il a l'annonce des rôles du coup je pense qu'il a un putain de rôle. Et euh, en gros euh, En gros là je... en fait je savais que t'étais au dessus du coup je me suis. du coup il fallait y avoir un prétexte pour partir du vocal, j'ai dit vous tu savez sais quoi je vais essayer de trouver du diamant, je vais mieux, je vais mettre de la musique. Ok, bon t'es où Bon c'est quoi ton rôle Je suis LG. T'es LG simple ou lg t'as quoi comme euh, rôle T'es LG simple L LG et LG, toi. Là, je suis salvatère. Oh Tu veux te mettre résistance. Oh on va, Bien on va trouver du diamant, du coup on peut faire des épées chacun. Et, vu qu'on a plus de diamants, vu qu'on fait la dame pour deux. Et je t'explique, tu dis, ton diamant, quand t'as trop de diamants, c'est ou un mine shaft, ou t'as trouvé dans un coffre de mine shaft, ou euh, t'as une TNT ou quoi. Mais tu dis pas t'as miné avec quelqu'un, tu dis jamais t'as miné avec quelqu'un. D'accord, ok, ok, ok. On va faire ça t'explique quand on est en coupe faut pas, faut pas que tu réfléchisses trop non plus C'est pas, pas on va pas chercher à se cacher ou quoi c'est euh, au bout d'un moment c'est on voit un mec on saute en fait D'accord ok C'est sanglier en fait pour gars En fait faut éliminer, une, faut éliminer une grosse partie des joueurs en sanglier et après on joue safe Parce qu'on est trop dans la game et ils vont jamais attaquer donc faut qu'on les pick up petit à petit ou qu'on pick up des groupes de 2-3 okay, Parce okay, que bon. 2-3 euh, si t'apporte force on leur saute dessus avec résistance tu les trichotes en fait je cherche même pas contre Okay, ok, Et vu que tu connais la liste des loups, on saura qui est attaqué. Par contre, on va falloir équilibrer aussi. Si on, on tue pas que des loups, on tue pas que des, que des villageois. On va faire un peu des deux parce que sinon après, on va se retrouver avec un contre Mais du coup, tu penses. T'as une idée sur celui qui nous a mis un coup Ouais, je pense que c'est Neko. Un truc du genre. Qui, qui nous connaît bien, nous deux Neko. Ouais. Pedro, il est pas là. Ouais. Banano, je pense pas. T'as pas vraiment d'affinité avec Banano. Psychose. Psychose ouais. Peut-être psycho, peut-être Neko. Mais après, ou alors c'est un mec qui a fait un coup random, mais ça me paraît gros. Combien de bouquins toi sur toi, du coup 3 3 alors. Du coup, vous savez qu'on en a 7, vous mmh. qu'on ouais. peut faire 2 épées en diamant <coughs> si on trouve le diamant. <coughs> Au pire, on peut faire ça, comme ça, ça nous permet de drop les gens et après on récupère le stuff sur eux. Et on prend une épée euh, sur eux, quoi. Non, mais on peut les faire prendre en diamant, on s'en bat les couilles, ça suffit. C'est juste, euh, on, droppe, on, on ramasse le p de diam sur eux, on, on les drop. C'est plus facile de dropper des gens avec une épée en diamant qu'une épée en fer. Gros, t'es loup, avec force, tu vas leur foutre 3 coups critiques, ils sont morts en fait. Ils cherche, cherche pas plus loin. Mmh. C'est bon pas trop Ah vas-y bon. Ah c'est bon Vas-y montre-moi ton petit panneau Alors attends... Hein. On va casser ça... Euh... Hop Alors regarde mon chat Regarde Bichard X-rayer <rire> Mec on a 4 diamants c'est bon on peut voir nos épées <rire> Tiens mec Alors... Non Mais ça, mec, va, ça le village va, ça va, va Le ça village il va. va rouler sur, va, va, va ça rouler ça sur va. la game Ça va, Ça va, ça va, ça va, ça va Alors voyons voir Pour le coup, on a de la chance en effet, j'ai une team de loups plutôt équilibrée. Il va juste falloir faire attention aux loups-garous blancs. Avec une équipe de loups assez équilibrée, notre objectif avec Lib est d'équilibrer les deux camps. Une mort villageoise pour une mort chez les loups-garous. Ok, est ce qu'on va faire, Donc, du coup, euh, on va laisser les loups. Tu vois, faut que les loups se battent, parce que c'est un peu à peu près équilibré, ils vont essayer de fighter. Mais faut que nous, on arrive à pick up un kill sur. En euh... Il oh, faut que nous deux, on arrive à tuer ou Gamur ou Gap ou Psychose. J'ai quand même cassé au cas où, euh, derrière, euh... Ouais, casse, casse. <rire> on sait jamais, je hein <rire> sais pas toi, je suis pas très confiant. Hein. Cette gosse décho ça... ça peut être très fort en nous par contre. Oui, s'il reste tous les trois ensemble. Oh, je suis une biscotte. Bah ouais. Et si t'es une biscotte, je suis une biscotte. Donc c'est un peu ouf, quoi. Rapidement, un problème se pose. En effet, je n'ai qu'un plastron en diamant et libre, juste des bottes. On a un stuff très léger pour des gens qui doivent faire un carnage. Il va falloir tuer nos premiers adversaires rapidement pour récupérer leur stuff. L'effet de surprise va être obligatoire. Mec, on va arriver, il faut tous se connaître, on va faire ça. Je t'en as 2, 3, 4. NON Il a brûlé Non. Si. Viens, on sort, mec, ça va être marrant. Sors et on joue. on joue au fufu et dès qu'on voit un mec avec un passeron ça. J'ai 3 diamants si j'aurais pas cramé Est-ce que t'es prêt à entrer en position Ninja Vas-y Il y a un Tu breaking hein. Il fait un pd Oh ah, la flèche Oh non Il est déjà à droite Ouais mais en fait toi Salut! Et il nous bande dessus? Ouais. Salut? Je te bande dessus, ça te dérange? Bah, ça me dérange? Mon feeling, il est assassin euh, en couple. Et ça va, y'a a T'as bien dessus. ta musique? La musique? Ouais! Ta musique? Ah, gros, j'ai kiffé, gros. <rire> <rire> tu sais, j'ai mis quoi? J'ai mis euh. Oh, Jiggy Hall. Ouais, d'accord. Je me faisais chier, j'ai mis Jiggy Jiggy Hall. C'était trop bien, gros. Yes! Et regarde, Non. A... Il... Merde! Y'a pas des flèches, j'en ai plus beaucoup! Salut! A, ah, t es t es je suis l'assassin! Viens, oh. vien, Bichard! Euh, t'as un deux secondes, t'inquiète pas! Déjà? Oh, non, mais déjà, je veux pas! Mon <rire> amour! Est-ce que t'as des pommes rouges, psycho, s'il te plaît? Non, voilà! Moi, c'est des pommes d'or, qu'il faut Ok! Mais j'ai pas de mon connard! T'as compris! Ah merde, attends! Vas-y! oui C'est comme ça oui. C'est bon T'as compris au moins Oui, oui. Il me fait des pommes rouges Euh, bah... Prends des chiens. Donc, pas mais la ça main marche main. pas les chiens, si Ok, donc Psychose et le Cupidon. Il va falloir que Jagger va transmettre cette information à Lib. Nous écarter sans éveiller les soupçons. Yo. Salut Salut à tous ah. C'est la, la, ouais. la, la tribu des mecs à poil aujourd'hui, <rire> hein, vraiment. Mais non, mais y a rien Voler, ai voler, hein. Ai Parce qu'elle se faisait poursuite. T'as pas L'assassin. Ah si, mais j'ai de la... Qu'est-ce qui se passe là J'ai été. Elle a, elle a <rire> là. Je Je le place je veux le place Je le placer. Non, <rire> non c'est moi qui tape en premier. On avait J'ai rien eu. Yes J'ai Je veux les s'il vous plaît j'ai une place 3 Mais je, je suis tellement intelligent ça, je en fait ça Je m'en fous Bah tu 3ème Oui Oui Toi t'as à rien OUI Si c'est moi qui ai donné le deuxième coup C'est Mais c'est que parce qu'elle a... <rire> yes. qu a... qu avait la PSA ou j'ai pas compris Où sont les, les bots un Gap bon, Je te passe des bots en fer ouais, pas... Nice Pour le coup, on revient dans la partie. Nous qui n'avions pas de stuff en sortant des caves, on se retrouve tous les deux avec nos deux parties, 5 minutes après notre arrivée en 0-0. Et tout ça en tuant Tibiscuit qui était loup-garou. Il va falloir commencer à équilibrer la balance vraiment... En fait, Oui. vraiment oui. ouais. <rires> bah, la... du coup, en fait Oui C'est qui qui a eu l'idée c'est Bah Il donné ouais, le gaz, moi j'ai dit... C'est toi qui a eu l'idée de t'attaquer Oui parce que... pour deux raisons Mais... mais... Et tout le je te tue toi Ouais Ouais Ouais Putain euh, ouais, ça fait des années que j'aimerais mourir et j'arrive pas Est-ce que Gate n'est pas Gate aujourd'hui genre C'est une question que je me pose hein Ah c'est trop... Est-ce qu'il est pas quoi Je sais pas, de... pas, il vient littéralement de mettre une flèche sur Gamer et il a, il a volé genre Il a pêché, pêché un punch 2 enfin, il, a il a pêché un punch 2 Il a pêché un punch ouais. monde. Il a pêché un <rire> punch 2 Donc ça va là il Pourquoi euh... Daxon il est aussi. tout seul depuis tout à l'heure Ouais Daxon il est chaud Mais vu qu'il est assassin par contre du coup c'est sûr Bah parce que justement TVSQ a dit qu'elle se faisait attaquer par l'assassin Et c'est ça déjà qui nous a mis la pistolerie Non mais c'était Bichard Elle parlait de Bichard Oui du coup, t'es là, Bichard. Non, non, non, non. j'ai pas croisé J'ai pas croisé oui. Tibuski oui. oui. oui. de la game. Alors attendez. Mais si, vous avez a à côté tout à l'heure. Oui, mais c'est le moment où Libi l'a attaqué. Attends Non, non, non, avant ça, juste avant ça, mais genre c'est la raison qui a fait qu'on l'a attaqué, parce qu'en fait, mais on n'est pas en train de dire que t'es assassin, on est juste en train de dire qu'en gros, elle a dit, euh, ah, au secours, euh, y a l'assassin qui m'attaque, hein, et c'est la seule raison pour laquelle je, que je pense que les loups, parce que quand quelqu'un t'attaque, en général, tu penses pas assassin, tu penses loup, ouais, ouais, ah oui, coup, okay, ok, ok, et du coup, je j'ai dit, je pense que est loups, et bah, okay, okay. du coup, ils sont allés la sauter, oh, les non, fait. mais c'est malin, c'est malin, putain, c'est qui qui a fait ça des trous Dans le sol Non là ouais. Il s'est passé quoi ici Ah c'est beau. <rire> J'ai possiblement 18 stacks de feu là, là là là là là Regarde regarde De quoi Ah il y a un truc au milieu Ouais ouais Ah là J'avais pas vu Ouais <rire> Mais qui a mis ça quoi Oh là là <rire> C'est archi Mulouche <rire> j'en ai vu des choses en LG mais ça. Ah, là, là, là, là, là, là, là, des... des choses en LG j'en ai vu hein. Mais alors là vu des choses en J'ai pas fait beaucoup d'EG hein, mais du peu que j'en ai fait, j'ai vu des choses, mais ça mais ça! Je, je sais! Ok. <rire> <rire> alors là, j'en avais déjà vu, hein, mais là, alors ça, c'est fort, hein! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, oh, rien euh, du tout! mais <rire> <plus dans>, euh, <rire> les... oh Sinon, vous avez des infos ou pas? Aucune idée, beaucoup. Beaucoup, be beaucoup, <rire> beaucoup, beaucoup. Jeu, jeu je je jeu là, je joue moitié lagué, beaucoup, beaucoup lagué Ah, Ah, ça quoi? Oui, je pense qu'il est assassin. J'ai donné un peu de repousse à Sandfan, mais elle me croit pas que ça lui donne un cœur d'absorbe. mange je il a une petite chance! Mange-le, ouais! Ma papa, ma papa non, mange pas, mange pas, mange pas, mange pas, c'est ça, tu peux utiliser. Mais t'as combien de poison nice. là Oh la pauvre. plus rien. Oh non. Moi, je veux pas dire, elle a des bottes, hein, bille, Si personne là la tue, je, ah je ah le nickel. fais. Oh ah, non, non, mais non. Attends, attends, attends, attends. Attends, attends, attends, attends. Attends, attends, attends, attends. Attends, Non attends, Non. attends. Attends, <rire> <What> <rire> euh, vous savez que c'est moi qui lui ai donné Voilà j'avais raison euh, J'avais raison Vous savez que c'est moi qui lui ai donné De quoi Le powerfish <rire> <'as vu> <rire> Ah non c'était Duino qui l'a. qui Par contre, Lib, lib euh, est ouais, est libre. c'est le coup. Attendez, Neko c'était pas prévu là. Il vient de me voir tuer Duino Voir son stuff, pop et il n'a aucun soupçon sur moi. Il va falloir quand même que je trouve une bonne excuse pour avoir tué Duno. Oh quand femme elle avait du cœur, et Duno il l'a attaqué. Il l'a attaqué quand a attaqué. attaqué. <rire> a attaqué contre... Mais c'est pas moi qui l'a attaqué, c'est lui. Non mais... Attends... Duino, Attends. Morts, pas. Attends. Attends. Qui <rire> Duino, bah moi, moi c'est Duno. C'est Duno... C'est le <rire> oh, -ce que... Il a ah. sauté au calme. Genre... <rire> Attends, non franchement j'ai quand même un putain de jeu d'acteur Si Hollywood cherchait un bon acteur, euh, je suis présent En plus je suis gentil, je suis beau, je sais parler de la France donc ça passe Non mais c'était pas le sujet de la vidéo en fait, revenons à la game <rire> J'ai jamais vu <rire> un truc comme merde. ça gros <rire> <rire> <rire> Attends quoi <rire> J'ai jamais vu <rire> un truc Vous savez que dans le groupe autour de nous il y a encore un Louis que je connais potentiellement Ah ouais ah, Quoi ah, Lib, Lib, bien voir, je sais je sais bien voir. Ok, vu, vu ce qu'il y qui là. Ouais Tout à l'heure, vous vous souvenez quand on ah a genre, dit avec Psycho, avec Psycho a et Bichard qu'on avait vu un panneau quoi, euh, bah, Viens les tuer. PK Tu te souviens quand tout à l'heure avec Psycho et, et euh, Bichard on a rigolé parce qu'on a vu un panneau Sur le panneau il y avait marqué le nom Allez. de Sankou avec marqué Ta queue de qui pas <rire> <rire> <rire> <rire> Et libre, quoi Lib quoi <rire> tu, veux, tu veux savoir ce qu'il y avec Vulca c'est ça qui y avait marqué sur le panneau, donc bouge, ta en ça! Yes, dis hein. tu veux savoir comment j'ai cramé Vulca? Quoi? J'ai dit, Vulca, t'as pas vu t'es biscuit Et puis il m'a dit, oh c'est bon, je suis pas con, il s'est barré, il me s'est tiré des flèches, et c'est bon. Oh. Oh. Il voilà. y avait Cédric, Daiko, Duino, Volux et je sais plus. Bah écoute, tu Mais il y avait il y avait il y avait Daiko Gil et Mizu là-bas. Bon, pour les pas... par là-bas, par l'opposé là de là où tu vas. Ouais. Vas-y, dans la grande diagonale. Il Daiko et Mizu, nous on faisait en fait. Je me mes suis, suis fait courser, courser, je me suis fait courser par euh, le Pourquoi tu gags On est encore coup. en vie. Parce que j'ai encore perdu ouais. de la vie. Oi oi oi oi. ouais. Je cherche le truc. Ouais, surtout. Ah Ah, je suis tombé. Je suis tombé sur mon charme. Elle est là je sais je sais Astro Astro Astro Ah c'est la putain de voyant collée lui. Bon par contre attends attends attends j'ai un souci de le gros. OK déjà amis, je vous Oh j'ai j'ai trop compte tout j'ai trop j'en ai j'en ai 5. J'en ai 12. 34 attends 34 et tout ça fait 46 et 5 51. Faut qu'on ait des 17 chacun on attend attends attends attends tiens prends tout et partage en 3. J'ai une perle là, on détruit. Tout le mec les, les loups, loups c'est Daiko et Setgo, faut pas les tuer ok, okay. Il Bichard il est loup, je suis salvateur, ok D'accord. Alger protégé Bon Bichard, faut qu'on tue Astro et Toté et tout. Il, il a parlé avec. Ah y'a un mec euh... Là oh. Là, là en dessous Salut le. Bah pourquoi tu te caches une vague. Non non non, il y a un mec là. <rire> non non non non, il y a un mec là. Je te promets qu'il y a un mec là. Je l'ai entendu et je l'ai vu, j'ai vu son pseudo. Mais je sais pas si c'est sûr qui... le... certain. Il y a un mec là. Il y a personne. Gros. <rire> Mais tu si, crois pas si, si. la vie de ma mère qui a... non, voilà non non non non. Non non non non, voilà j'ai vu j'ai vu son pseudo. J'ai vu son pseudo. Autant des fois on peut me traiter de fou, autant là, je suis sûr de moi. Quelqu'un nous a entendu. N'arrivant pas à le retrouver, va falloir partir du principe qu'on est cramé. Tout le monde va savoir qu'on est le couple. la petite fille. On vient de courir après la petite fille On vient du courir après, on ouais. du courir après mais sait pas mal Ouais <rire> on avait absolument oui, un pseudo. moi je, je crois que savoir qui c'est. Moi je pense, pense que je, que je, que je pense que, que je, je sais, sais qui c'est ouais. Tu penses Daiko t'es pas d'accord. Non non Daiko est où Ah non mais Daiko est loup, c'est son pied. Les profs sont pile et sans flamme. Eh bah Vin vas-y saute-moi, t'as dit que tu me sauterais. Je n'ai marre de ma game, Go, Je fais rien. Je vois des gens, ils à droite. Je vois des gens, ils à gauche. Ça me saoule. Tu crois pas une gueule, s'il te plaît? Eh, t'es où, Ah Je suis Ah! Ça va, Totei? Ça va, Totei? Casse des couilles, putain. T'es où, Totei? C'est la petite fille. Eh, salut, on a trouvé la petite fille. Ah, il ils attaquent, ils il ils s'attaquent. Y'a il y'a Totei là. Non. Totei, on aura mis de très très très bon. Aide, aide, aide, de qui attaque. Il est où qu'attaque, il est qu où Il est où qu'attaque cours, cours, cours, cours, cours, cours, cours, cours, cours, cours Euh, tu, nar narco et... C qui Marco cède, cède Ouais, oui. le serveur il peut... faut oh, fuir Bon bah bonne cours, cours, t'arrêtes pas ouais. oui. Ah Ah Ah pas, bon, Oh c'est... Bon. Oh c'est je oh, me trop, j j trop peur non, mais, pas, pas, pas. Là, là, ah là, là, là, là, là, là Ah, ils a... ah ah ah sont là Ils sont Ils sont là Ah eux c'est qui Bonsoir Y'a <rire> Ah, mais ils sont sympas eux! Ouais, eux ils sont sympas! Ouais, ouais, y'a <rire> C'est des. Euh... C'est des Daco, ils nous ont taqué! Lol! J'ai juré! C'est vous voilà, voilà, jurer! Ah, vous c'est ce que j'allais voilà, voilà, ouais, bon bon bon bon bon dire, vous êtes bon tous safe bon pour vous là? Oui. oui! Non, ouais, non moi, ils ils bah vous n'entendez pas! Moi j'ai mené toute la partie avec Bichard, donc il aurait 50 fois! Et bah. Et Psychose il est rigolo, donc on regarde! J'ai moi. Vous avez un arc! Et vous, vous avez confiance en qui? Pas confiance en qui? Pour s'en amener, c'est et puis bah. micro mis Ouais, mais c'est Totei! Totei! Ah, mais c'est vrai! <rire> putain, micro, mais vas-y, casse-les-coupes, mon micro! Là. Il est là, il est il dans l'eau! il est où? C'est quoi ce bruit? Tapez-le au il est là! Il est, est <rire> charmant! Ah là là! <rire> oh, je l'ai eu, je l'ai eu! Il est là, il est dans l'eau! Ah! <rire> Ça pleut. Il est là. Là, là, là, là Il est dans l'eau! Il est dans l'eau! Il se balade là! Il se balade là! Il se balade là! Il okay, se balade là! Il est <rire> <rire> où? Là, là, devant moi! Genre là là! J ai j ai j ai Salut. Salut. quest ce que tu fais bichard tu Bah Je fais rien, je rien. Pas... Mais qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que tu fais? Non non non les gars, non c'est sûr. Les gars c'est okay, sûr. Ouais. C est c est cool. Cool. ouais non non. Les gars c'est sûr. Go go go. Je viens de tuer la PF. Euh cool. non, non, on était pas à côté de la PF, vous ah rigolez là Oui oui. Non, vous rigolez Oui oui, bah oui. Attends, qu'est-ce Oui oui, bah oui. Qu'est-ce que quest Vous avez vu quelque chose ou je rigole Attends, je te Euh ouais, vas-y Yes. Yes, yes, yes. Oh! Est vite. Vite. Tiens! pas l'idée. ça, il sera à coups, après. Situation compliquée, on est en 5v2. J'ai beau avoir force et résistance, en 5v2, on ne fait pas le poids. Comment se sortir de cette situation? Ouais, Les gars, derrière moi, derrière moi, derrière moi, Putain, allez A allez, ah, allez, ah. Non! What, c'est toi? <rire> c'est bon, je <rire> C'est bon, bon, bon. COUREZ Non non non non, non toi nous, derrière nous Ah C'est -ce ouais. on Lucas a On a trouvé aussi. tous les loups On a trouvé tout... <rire> <rire> On se fait courser, gros A l'aide ouais, euh, On s'est fait déclater cou... On s'est fait... <rire> on <s> fait... <rire> <rire> ouais. Oh, Gepit, nous ont sauté <rire> ah, nous hein. ont <rire> on s'est fait sauter par tout le monde! Il y a quoi de euh, gap? J'ai deux. quoi? J'en ai 12. J'en ai 13, c'est bon. Ah, J'étais derrière en train de les. Mec! J'ai réussi à détourner leur attention Mec, un peu, mais. Richard, je 18 fois, mais comment on a survécu, vous Mec, je t'ai sauvé 18 fois. À un moment, il canon, ah il dit, fait pas libre, J'ai mis 5 coups à tout le monde! <rire> Pourquoi t'avais pas libre? Je sais pas ce qu'il voulait me dire. Mais je attends, pense. mais comment, Neko? Il est... Vous l'avez tué, Neko? Oui, on l'a Mec... pas! <rire> The fuck OK, j'ai vu le on en voiture ou pas C'est bien, c'est bien, c'est bien. Vu c'est l'assassin, c'est l'assassin, c'est l'assassin. Euh on laisse Oui, on le laisse pour l'instant. y a là. Ils sont beaucoup derrière. Ouais, ils arrivent sur nous. Ils arrivent sur nous. Les gars Ils veulent nous derrière nous, Cours coucou Cours ils sont derrière ils sont derrière nous. Sautez nous veulent. Eh bah, ben, ils vont courir. Ils veulent me focuser. J'ai déjà dû comprendre. <rire> ne nous focus pas. <rire> c'est bon. Tiens, on, on les met dans. On les met dans le bateau. Ouais, t'inquiète. On a les loups dans la poche. On a la station dans la poche. <rire> Allez, ah, loups, c'est tellement facile. Bon, il faut qu'on y aille la nuit. Il faut qu'on esquive. Euh, ça... Il reste qui en loup du coup là Euh, Sed et Naruto. Ah merde, oh, putain, putain merde. Merde. il reste Shobax aussi dans l'île. Et on peut se servir de Vulca aussi. hein Attends, c'est compte de combien groupe de 3 Ouais, groupe de 3, parfait, parfait. parfait. Ouais, donc. Ouais, c'est chelou. Donc c'est vraiment chelou. C'est Ouais, mais faut vraiment se débarrasser du. Eh salut Ah bah. Je sais pas On Ouais, moi moi allez-y T'as raison. le jeu, c'est relou, c'est relou, c'est relou. Oui. Ok, j'ai pris le coup a un. J'arrive, je vais tuer Psycho Il est salvo, je vais mourir ah, Je suis Psycho, j'ai tué Psycho J'ai besoin d'aide J'arrive, j'arrive, j'arrive Gap il a plus de vie il vite, Mais Gap est où Mais il t'a abandonné Ah oh, yes Yes okay. J'ai gagné. Gap, il n'a plus de vie. Hein. Il a perdu masse. Il... C'était un bon fight. On a réussi à tuer Gamur et Fukano, Mais malheureusement, on a perdu Psychos dans la bataille. On n'est plus que deux face à tout le monde. <rire> du côté des loups-garous, il ne reste plus que Chobax. Tous les autres joueurs sont du village. Le seul qui ne l'est pas, c'est Bavulka, qui est assassin. Comment tu as 11, parfait, vas-y, non, le coup. C'est la, la nuit, faut qu'on y aille maintenant. Ai Mec, hein. j'ai tué plus le et j'ai tué, tué gamur Mur. Bah, pas avec toi, du coup, mais. Ah, t'as fait sur toi, même Ah me tu... ah, ah, ah, coup, je Le coup, le coup. Tiens, tiens, tiens, Non plus t'inquiète. Regarde. <Générique> oh le mec. Mec, serre-toi de ça, mec. mec viens. Ouais, je suis sûr. C'était quoi, toi, tu veux servir Tu veux quoi Tu veux servir de quoi Bah, du, du punch pour, pour finir, tu vois. Ah, mais je suis un coeur ennemi Aïe. C'est. Oui, Raymond C'est un je suis là, je suis là, je suis là, je suis en dessous Les groupes ils vont pas être respectés si on va là, je suis là, je suis là, je suis il a un coeur et Il Il ment Y'a quelqu'un à notre gauche hein Kikik. Ouais faut qu'on gap par contre, le Gap il est dans la euh, méga merde. Il est quoi Gep en Attends, fait Je remonte ouais, ouais, Regarde On est montre dans ce gap en fait non Regarde en dessous, regarde en dessous. Enfin... Ouais, ah en dessous. Il y a un loot dans le tas. Bah oui c'est Eh merde GG Il fait tomber <rire> C'était archi drôle <rire> <rire> <rire> J'ai vu tomber comme une cloche comme ça Chopax On a cas. Faut mourir maintenant, Vulka. Non, non, non. Ah, je te jure que si, Vulka. Non, non, non. Ah, c'est le maman où tu meurs. Ah, je te, je te jure que si, faut mourir. Mais Arrête de courir. courir. Oh, tu cheats, c'est sûr. <rire> Il m'a boosté dans l'autre, <rire> juste <rire> Il le seul truc qu'il y avait sur la map, gros. Excuse-moi, j'ai changé de team. Derrière lui. Très gros. T'es très mort, ah. Heureusement que j'étais là. Il me faut tu staff, il faut tu staff. Mon stage il va commencer à être. C'est de la merde mon stuff. Faut que je récupère un casque en fer et tout. Ah, il avait un stuff de merde tu aussi. Il avait un power 2. De... Il avait un protection 3 placerons, j'ai le droit de le mettre Oui bien sûr c'est l'assassin tu as le droit. T'as des potes P2 pour moi s'il te plaît Euh en, en, en diamant bah Ouais ouais. Ouais la finale s'annonce tendue. 5 joueurs et pourtant une team gagnante. Chobax, Gil, Astro contre nous. Il va falloir faire attention au clean Chobax étant tout seul, c'est sa seule solution pour gagner. Aïe, vous êtes sérieux Attends, pourquoi il y a 3 flèches qui m'arrivent dessus là Aïe, mais je suis dans le pire endroit On est dans le pire endroit pour fight bien, on recule un peu. Vraiment, Suis-moi, suis-moi, suis-moi, suis-moi, suis-moi. Il nous rush, hein. Ah, qu'ils viennent. J'ai plus de gapel, Bichard. J'ai plus de gapel, j'ai plus de gapel, Bichard. Ah non, t'inquiète. Bien sûr, oui. C'est qui qui a récupéré le de jeux Bichard, tu veux pas là Ils tirent tous dessus, tirez-la dessus maintenant Je leur tire dessus. Non, viens, fuis, back, back. Arrête j'ai mis <rire> plus de flèches que toi C'est pas assez alors. Mais... va un... enfin, pas de contourner J'ai pas bien de pas mort là flèches. Ah okay. bah, yeah. D'ailleurs t'applais oh, euh, Tu putain D'ailleurs D'ailleurs D'ailleurs moi, Descends Descends Je moi Fais lui recule, je recule, recule, je recule, recule, recule, recule, recule, recule, recule, recule, recule, ouais, bien... je J'arrive GG T'as brock gros Oh merde Oh il a... oh, yeah, yeah, yeah. oh dommage GG Tchutch oh, là là. comment il a gagné Mais il a gagné comment <rire> Le joueur il a gagné, mais si <rire> J'ai même pas besoin de bouger les gars genre. GG mec c'était bon. J'ai Des fils de merde C'est toi qui le kill pour moi, moi du coup. Non non non mais pas ça. du tout mec. Non Libre Est-ce Est qu'on peut est parler? Un kill de en d'ours infecté s'il vous plaît. Comme quoi un UHC n'est jamais gagné d'avance et encore plus avec le mode de jeu loup garou UHC. Je pense qu'on aura tout donné. C'est dommage au final on a 11 kills tous les deux, soit la moitié de la partie. N'hésitez pas en tout cas à aller voir le point de vue libre. Même si la game est la même et qu'on est resté pas mal de temps ensemble, nos pensées et nos réflexions ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est important, Lougaro garou En tout cas, pour ma part, on se retrouve toute la semaine en stream, et samedi prochain à 14h pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup mes chers compatriotes, c'était Bichard, et on se retrouve la semaine prochaine. A la plus